Alors voilà, nous sommes très heureux de retrouver Henri Malheur sur cette question, alors plus précis ce soir, puisque on va s'intéresser à un service public des médias, et Henri Malheur va parler pendant une heure, et ensuite il y aura un débat où nous pourrons converser et débattre et autour des propositions qui ont été faites. Voilà. Ah oui Oui. C'est le même ustensile, c'est le même qu'à Grenoble C'est le même. Mais tu as été bon à Grenoble, donc là, ah, voilà. C'est parti. Bon, alors euh, d'abord, euh, euh, quelques petites précautions, il va y en avoir pas mal. Euh, la première précaution que je voudrais prendre, c'est d'abord de m'excuser auprès de ceux qui étaient à Grenoble, mais entre le mois d'août et le mois d'octobre, euh, euh, nous n'avons pas, je n'ai pas, euh, changé d'orientation, de nouvelles propositions inédites à faire, simplement l'angle sera un petit peu différent. La deuxième précaution, elle, elle découle de la première c'est que c'est annoncé comme une, une réunion de formation et en même temps, on m'a proposé de discuter l'ébauche de, discu de, de programme en discussion du parti de gauche. Bien, je ne vais pas le discuter ligne à ligne, d'ailleurs, parce que personnellement il n'y a rien qui me choque de façon définitive là-dedans. Il y a quelques petits détails sur lesquels je reviendrai. Donc je vais essayer d'élargir un tout petit peu l'angle dans le cours de l'intervention de m'en tenir à des généralités, parce que c'est une question dans laquelle il ne faut pas négliger ce que j'appellerais grossièrement les aspects techniques, hein, parce qu'il y a des petits rouages euh, auxquels il faut un peu réfléchir. Troisième précaution, rapidement, euh, les, les, les propositions de transformation des médias sont en débat au sein d'Acrimed et nous n'avons même pas pour vocation d'avoir une position homogène, cohérente, tout simplement parce que nous ne présenterons personne aux prochaines élections ni législative, ni présidentielle, et même pas cantonale, c'est vous dire. Donc elles sont en débat et je n'aurai pas le temps de faire la distinction entre ce qui fait consensus entre nous et ce qui est le produit de mes élucubrations personnelles. Hein, mais il faut savoir que je, je n'engage que partiellement la parole de l'ensemble des adhérents. Alors une fois ces précautions, ces premières précautions prises, il y en a une deuxième série. Quand on aborde la question de, des transformations des médias, il faut avoir clairement conscience de trois contraintes pour ne pas dire n'importe quoi et pour faire en sorte que l'utopie d'une transformation radicale des médias reste aussi concrète que possible. La première contrainte, elle est d'ordre institutionnel. On ne peut pas dissocier la question des médias de, de, de l'organisation des pouvoirs publics et en particulier de la constitution, alors je sais que le parti de gauche euh, se déclare partisan d'une constituante, euh c'est sa proposition euh, Acrimène n'a rien pour et rien contre euh, et à titre personnel je n'y vois aucun inconvénient euh, mais c'est une question qui est relative à l'organisation des pouvoirs publics et pas simplement une question qui marginalement par rapport aux grandes questions constitutionnelles euh, s'occuperait d'un secteur particulier qui est celui des médias et la contrainte l'autre contrainte c'est la contrainte budgétaire euh, je la présente comme ça sommairement euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des propositions sur la question des médias sans savoir quelles vont être les ressources qui vont permettre de les financer. Et ça, ça dé...